Bonjour ici David Devilla. bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner les 10 avantages d'investir dans une opération de construction de maisons mitoyenne ou de maisons jumelées. On commence avec le premier avantage juste après le jingle. Premier avantage, des économies d'argent significatives. En faisant construire deux maisons sur le même terrain, vous allez faire des économies d'échelle. Vous pourrez économiser un montant important de frais de notaire, mais aussi sur les coûts de construction et vous pourrez même négocier sur les prix d'équipement de la maison comme par exemple les cuisines ou les aménagements extérieurs. Deuxième avantage, des économies de temps. L'investissement locatif avec des maisons jumelées ou des maisons mitoyennes permet d'optimiser votre temps et comme le dit le dicton, le temps c'est de l'argent. Faire construire des maisons mitoyennes vous permet de devenir propriétaire de deux maisons en deux fois moins de temps qu'en faisant construire une seule maison à la fois. Vous ferez donc d'une pierre deux coups. On arrive maintenant au troisième avantage et ce troisième avantage et eh bien c'est de meilleurs revenus locatifs. Investir dans l'immobilier en devenant propriétaire de maisons neuves à louer vous permet de percevoir un revenu complémentaire avec les loyers encaissés chaque mois tout en vous constituant un patrimoine neuf et un patrimoine neuf c'est un patrimoine sur lequel vous n'aurez pas de problème pendant de nombreuses années avec un investissement de deux maisons jumelées vous augmentez votre rentabilité significativement grâce aux deux revenus locatifs que vous percevez de vos deux maisons mitoyennes quatrième avantage plus facile à louer Réaliser un investissement locatif dans une opération de construction de maisons individuelles jumelées ou mitoyennes s'avère plus judicieux que d'acheter un appartement neuf pour le louer. En effet, les maisons individuelles neuves à louer sont rares et difficiles à trouver dans presque toutes les régions de France. En tout cas, beaucoup plus difficile que de trouver un appartement à louer. Vous n'aurez donc pas de difficulté à trouver un locataire avec ce type de bien immobilier et vous éviterez ainsi d'avoir également de la vacances locative. Allez, on arrive maintenant au cinquième avantage et ce cinquième avantage, eh c'est la possibilité de pouvoir louer à des proches. Investir dans une maison à louer vous permet de louer à vos ascendants ou descendants sous certaines conditions. Cela vous laisse la liberté de louer à des personnes que vous connaissez bien, par exemple vos parents ou vos enfants, pendant que la deuxième maison elle est louée soit un locataire lambda, soit une maison que vous pourriez vous-même habiter. Allez on arrive maintenant au sixième avantage, et ce sixième avantage et eh bien c'est d'avoir une meilleure rentabilité. Investir dans deux maisons mitoyennes est beaucoup plus rentable que d'investir dans une grande maison moderne. La raison est que le marché locatif n'est pas corrélé à la valeur du bien dans lequel vous investissez, donc louer une grande maison moderne sera beaucoup moins rentable que de louer deux maisons jumelées plus classiques. Septième avantage, devenir propriétaire plus facilement. L'investissement dans une maison jumelée vous offre également la possibilité d'habiter la première maison neuve et de louer la deuxième maison à un locataire en appliquant les bons critères de cette stratégie cela vous permettrait dans certains cas que le loyer perçu de votre locataire permette de rembourser une grosse partie du crédit que vous avez obtenu pour la réalisation de votre opération de maison jumelée qui voudrait dire que vous vous logez dans une maison neuve en dépensant pratiquement rien ou très peu chaque mois. On arrive maintenant au huitième avantage et celui ci va plaire à beaucoup de monde je le sais parce que ce huitième avantage, et eh bien, c'est la possibilité de réduire ses impôts. Et oui, parce qu'en faisant construire deux maisons jumelées neuves, vous permettrez également de bénéficier d'un gros avantage fiscal en utilisant la loi Pinel, à la condition de réaliser votre opération dans une zone éligible, bien entendu. En utilisant la loi de défiscalisation Pinel avec cette stratégie d'investissement immobilier, vous bénéficiez à la fois d'une très bonne rentabilité locative, bien meilleure en tout cas qu'en achetant un appartement neuf chez un promoteur, mais également d'une une excellente réduction d'impôts sur le revenu et sur les loyers perçus, et cela pendant minimum 6 ans et jusqu'à 12 ans. Il faut en profiter dès aujourd'hui car la loi Pinel devait être supprimée pour les maisons individuelles à partir du 1er janvier 2021, mais a été prolongée 2 ans par le gouvernement le 12 novembre 2020 suite à un amendement. Si investir dans l'immobilier rentable et réduire vos impôts font partie de vos objectifs, je vous conseille de profiter de cette opportunité et de lancer votre opération de construction de deux maisons jumelées locatives dès aujourd'hui. Pour avoir réalisé ces opérations plusieurs fois ces dernières années, je peux vous assurer que je ne le regrette pas aujourd'hui. Pour savoir comment vous pouvez lancer votre opération de construction de maisons jumelées et profiter de la plus grosse niche fiscale avant qu'elle soit un jour définitivement supprimée, je vous invite à ma prochaine webconférence. c'est gratuit et vous pouvez vous inscrire avec le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo juste en dessous ou alors en cliquant sur la fiche qui doit en haut à droite ou en haut à gauche de, de l'écran de cette vidéo. Allez, on passe maintenant au neuvième avantage et celui-ci vous révèle toute la puissance de cette stratégie. Car en investissant dans deux maisons jumelées, vous aurez la possibilité de pouvoir revendre l'une des deux maisons après une période par exemple d'environ 5 ans et ainsi pouvoir rembourser la totalité de votre crédit emprunté à la banque et rester propriétaire d'une des deux maisons mitoyennes entièrement payée et libre de tout crédit. Bien sûr pour obtenir ce type de résultat il faudra réaliser cette opération avec des critères bien précis. On arrive à présent au dixième et au dernier avantage de cette opération et ce dernier avantage et eh bien c'est le fait de réaliser une belle plus-value à la revente cette opération de construction de deux maisons jumelées vous permettrait également de pouvoir bénéficier d'une plus-value importante à la revente qui pourrait vous servir par exemple de capital au moment de prendre votre retraite comme expliqué dans l'avantage précédent si la vente d'une des deux maisons sert à rembourser la totalité du crédit emprunté pour réaliser cette opération et eh bien à ce moment là la deuxième maison jumelée qui serait revendue Représenterait à elle toute seule la totalité de votre plus-value. Je vous laisse imaginer ce que pourrait représenter cette plus-value. Voilà, ces 10 avantages que je viens de vous partager n'est qu'un échantillon, bien sûr, de ce type d'opération. Si vous souhaitez en savoir plus sur les opérations d'investissement en maison jumelée, je vous invite à vous inscrire à ma prochaine webconférence. C'est gratuit, je le rappelle. Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la description de cette vidéo ou en cliquant sur le petit i qui doit apparaître dans un coin de cet écran. Dans cette webconférence, j'expliquerai plus en détail comment réaliser cette opération et les critères surtout importants à respecter pour se garantir de réunir tous les avantages et réussir une opération très rentable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à cliquer sur le pouce j'aime si vous avez trouvé ça intéressant et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En attendant, je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai postée sur la chaîne, juste ici, qui représente plusieurs extraits de médias qui ne font que parler de la maison individuelle et du boom que ça représente aujourd'hui. Et je vous invite également à regarder cette deuxième vidéo juste ici dans laquelle j'ai été interviewé par une radio spécialisée de l'immobilier et dans laquelle justement je parle de ce type d'opération. C'était David de Villa, à bientôt.